Et on commence l'Expresso avec un événement qui se prépare, un tournoi, ou plutôt une vision des tournois. Ce sont les Wargame Legends qui sont organisés par mon partenaire Qui Commence. Alors, ce Wargame Legends, c'est un engagement que nous prenons pour faire vivre le Wargame autrement. Une prestation qu'on veut de qualité. Et par exemple, avec la mise à disposition euh, de décors qui auront préalablement été préparés par euh, des peintres professionnels. Donc en gros, si vous venez à ce tournoi, vous venez avec vos figurines et on vous mettra tout à disposition. Le premier chapitre de ce Wargame Legends se déroulera le 13 et le 14 novembre à Besançon, une ville qui me tient particulièrement à cœur et aura pour thème Star Wars Legion. Alors euh, je vous laisse toutes les informations dans le T3 que je mets en lien sous cette vidéo et je vous propose qu'on se regarde une petite bande annonce. Ouais, ça donne envie. Hein. Allez, on passe aux précommandes de Games Workshop qui se feront. Euh le samedi 18 sur le site de qui commence à partir de 11h avec euh, le Gobspark euh, à bouche de mort qui sera à 110 euros hein, donc effectivement le, le vautour est superbe euh, sinon on aura euh, slogot euh, des marais et les petits euh, gobelins lanceurs de filets pour euh, 40 euros les crawl boys euh, séparés de leur boîte de base euh, que vous allez pouvoir toucher à 40 euros et des kits de décor euh, dont euh, le siphon du nexus à 40 Euros, on va également avoir le lancement d'une bêta. Et chez Forge World, vous aurez deux figurines de la maison de Grime que vous pourrez attention cette fois-ci précommander le vendredi. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Alors, je sais, il y a une vidéo de Stormcast qui est sortie hein, qui a qui a fuité, mais en tout cas, moi, mon partenaire n'en a pas trace dans ses plannings, euh, donc j'y crois pas trop. En plus, elle a été retirée, donc voilà, à mon avis, c'est un signe. Euh, mais bon, on ne sait jamais, restez vigilants. N'oubliez pas que toutes ces précommandes bénéficieront du code promo Pierrot-10% que vous pouvez taper chez Qui Commence. N'oubliez pas, samedi, à partir de 11h. Côté JDR, on retrouvera The Expense, qui est l'adaptation en jeu de rôle des romans de science-fiction de Corey, également transposé hein, en série TV. The Expense, le jeu de rôle, se base sur le système de jeu rapide Age, laissant la part belle à l'action et aux intrigues. Rassemblez votre équipage de terriens, de martiens ou de ceinturiens, attachez vos ceintures et préparez-vous à passer à pleine vitesse en direction de l'aventure. Et on retrouvera donc le livre de base à 50 50€ et l'écran pour 30€. JDR, toujours le kit d'initiation Awaken, a pour objectif de vous familiariser avec le jeu de rôle en général. Dans ce guide, vous trouverez des règles simplifiées, des personnages prétirés, un scénario et une explication du cadre de jeu, soit tout ce dont vous avez besoin pour jouer dans l'univers de Awaken. Dans Awaken, les joueurs incarnent des êtres exceptionnels, les Vassalis, nés. Dans des corps humains ordinaires, ils viennent au monde comme tout à chacun. Toutefois, un beau jour, leur nature hors du commun se manifeste dans ce que l'on appelle l'éveil. Pour certains, cela commence lentement, ils montrent plus de potentiel que leur père et développent graduellement leur pouvoir. Pour d'autres, le changement s'opère rapidement et violemment, souvent déclenché par un événement ou un choc. Voilà, c'est du médiéval fantastique et ça ne coûte que 10 euros, donc... Voilà, ça m'intrigue. Alors, on en reparlera également sans aucun doute dans un Castle Run où on va euh, couvrir un petit peu toutes les informations qui sont euh, sorties dans euh, la euh, GenCon. Mais FFG vient enfin d'annoncer une extension pour euh, Outer Crime, on le savait, quand j'avais présenté en fait le jeu dans les locaux d'Asmodé, on avait bien vu qu'au niveau des cartes, il y avait un vide, <rire> donc euh, il y avait des cartes qui manquaient, et ben voilà, mieux vaut tard que jamais, l'extension arrive, et je vous rappelle que FFG conserve euh, la licence Star Wars pour ce qui est des jeux de plateau. Et je termine avec The Witcher, illustré le dernier vœu. Donc cet album illustré euh, est euh, la dernière nouvelle du premier tome de la saga euh, littéraire du Sorceleur, hein, qui narre la rencontre entre euh, Geralt et euh, Yennefer. C'est le troisième tome hein, euh, qui sort après Le Sorceleur et euh, Le Moindre Mal, et cela s'inscrit dans la grande tradition hein, des romans illustrés à 25 euros. Voilà les, les, les, les romans illustrés. Comme euh, Dead Moon, hein, que moi j'avais particulièrement euh, apprécié. Et je pense que euh, je vais me lancer également dans The Witcher. Franchement, je trouve que c'est une très très bonne façon euh, de transposer les romans dans une version plus confortable à la lecture. Voilà, un grand merci à tous pour avoir suivi cet expresso. Merci pour l'accueil que vous avez proposé à la nouvelle formule « J'aime, j'aime pas ». Il y en aura, aura d'autres, je vous l'assure. On continuera les Kelsen Run pour rebondir sur l'actu au moment où elle sort. Il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour potrer le type d'en face et à remercier vivement tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. A très bientôt pour la suite des Wargame Legends.